Coucou Youtube! Tu connais André Pierre Gignac, la légende de Marseille. Il contrôle complètement tout ce que je fais ce matin. Je te laisse découvrir ce qu'il me demande en défi. C'est complètement. Regardez ces classes. Waouh! Quoi? Rickstar Au lobby, toccard J'ai 3300, il imm... me manque... T'es des con ou quoi Non mais, et le couteau, on en parle là Quel jeu de merde. Ah c'est vraiment, c'est vraiment trop dur la STG hein Ah c'est vraiment trop dur hein. Il fallait nerf les snipers hein. Connard d'Activision, chien mort, baiseur de poule Je dois refaire quoi pour avoir 2-3 billets Allez, allez, forcément, forcément aura de me push Oh le mange-merde ultime Ils ont cassé le jeu Bien dit Yana Ok Donc là c'est Dédé qui me contrôle Attends si, si je contrôle rien ça fait quoi Un seul coup ça se met à tirer ça vraiment comment m'a pâté Oh tu sais que j'entends des gens courir genre juste à côté de Wham et je les vois pas C'est 10 balles enfin, Honnêtement pour tuer je pense que c'est 9 balles Je voulais déclencher la bêtise que j'avais cassé. Putain c'est le petit gosse là qui m'a arrivé dans le dos. J'espère qu'on va pas me voler mon arme. Il y a un mec à droite, il y a un mec à gauche. Ok, c'est safe J'entends quelqu'un tout à l'heure. Je dois recharger. Tu peux On gamin Oh, c'est un fou. Par contre, elle t'envoie des pruneaux et elle, elle rigole pas l'arme. Hein. C'est autant il y a des gens qui sont là pour blaguer, autant pas elle. Hein. Tu me dis ça ce coûteux, Trop un amour! Trop kiki chat! Trop kiki! Ouais, T'es mort! Qu'est-ce sur... Qu que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu te feras pour qui en hein, revenant dans mon secteur là? Oh, oh. Oh, je peux faire ça, meurs, va! C'est vrai que j'ai pas d'autoréa depuis tout à l'heure. Alors, ça, Phase Tyler, c'était culotté. C'était culotté. Mec. Mec. Mec. Mec, je vais back en arrière. On va on va devoir se refaire la cerise euh, comme on dit DD. Est-ce que je vais j'essaie d'aller chercher ma, X, ma M4 pour faire des économies et après j'achète ou est-ce que je rachète directement une M4 en mode pas des économies et euh, c'est une sacrée question les gars. Ah, je viens d'avoir la réponse. Vous avez entendu le ta ta ta ta ta ta Je panique, je panique, qu'est-ce qui se passe? Crou, il y a trop d'infos! Tu peux pas me sucer la bite? T'en le me tirer dessus? Je, enfin, je voulais. Je sûr que tu essayer de me back euh... Et mon dé 18 kills hein. La découpeuse Merci Majda pour les 10 mois Bien joué, bien joué chaud, bien, bien joué Merci poulet bah eh ben, de rien, de rien 20 cm dans le lobby gros. Et mais mes... mes chances de tomber sur toi étaient vrai. mignon.